Votre M. savateur, l'homme de la continuité, vous invite à nous rejoindre le premier et le deuxième samedi du mois sur notre page Facebook Patricale à la Ministrie pour une émission spéciale, une émission très importante, édifiante, dénommée « La voix des orphelins », une émission de laquelle l'homme de Dieu parle, n'est-ce pas, des orphelins, de la manière dont ils sont traités dans la société et de ce que Dieu pense surtout pour les orphelins. Alors pendant cette émission… On communique avec les hommes de Dieu, les, les stars, les grandes personnalités qui sont passées par euh, ce stade-là de l'orphelin. Vraiment des moments d'édification, des moments très importants à passer. Et je vous prie vraiment de bien vouloir prendre part à cette émission qu'on tient tous les, les premiers et les deuxièmes samedis du mois sur notre page Facebook Pascal à la Ministrie mais aussi sur la chaîne YouTube La Voix des Orphelins qui pas nous suivre là-bas, euh, où nous parlons vraiment de la vie des orphelins, nous encourageons les orphelins, nous les soutenons aussi, tous les orphelins du monde se retrouvent, Ils demandent aux orphelins de se faire entendre, de faire entendre plus haut leur voix, n'est-ce pas, à travers euh, cette émission. C'est-à-dire, vous êtes orphelins partout au monde, vous pouvez nous contacter, euh, le numéro qui sera affiché au bas de l'écran, pour, n'est-ce pas, euh, rentrer en contact avec nous, vous les partager, vous partager votre expérience, votre vie d'orphelin avec les autres pour les édifier et booster leur foi, leur confiance en Dieu et qu'ils puissent espérer en l'éternel. Je disais, vous pouvez donc nous contacter sur notre chaîne YouTube, La Voix des Orphelins, sur notre chaîne YouTube, Patrick à la Ministrie même aussi sur la page Facebook Patrick à la Ministrie, donc toi tu nous appelles au numéro qui est affiché au bas de l'écran pour entrer en contact avec nous. Vous avez un témoignage à partir avec les amis, vous voulez, être, vous voulez édifier les autres, donc appelez-nous par ces coordonnées-là et on pourra travailler ensemble développer un compte de près partout où vous vous retrouvez dans le monde. En Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, partout où vous, vous retrouvez. Donc vous êtes la bienvenue et nous vous tendons vraiment la main d'association. D'aide les dieux puissants vous venir et qui vous bénissent richement et ensemble.